C'est vendredi, c'est les... Non, non, non, non, arrêtez tout ce que vous faites, bienvenue dans le Magic Break. Bonjour, c'est à mon tour de vous souhaiter Bienvenue dans le Magic Break, le désormais célèbre JT mensuel sur la magie. Il devient célèbre lui aussi, découvrons maintenant le point faux de ce mois-ci. Ce mois-ci, vous allez avoir à faire un point faux, presque 100% consacré à l'actu Reborn. Premièrement, on va commencer par l'ouverture de la boutique. Très prochainement, pour ne rien vous dire, le 23 septembre, sortira le trailer de notre premier produit. Je ne vous en dis pas plus, il y aura sûrement des informations ce soir en live. Alors bien sûr, cette information ne fonctionne que si vous regardez le Magic Break le jour de sa sortie. Sinon... Ça ne sert à rien. Sur cette boutique, on y trouvera en premier lieu des téléchargements, mais peut-être à l'avenir des produits que vous pourrez acheter et avoir entre vos mains, qui est également assez sympathique. On y a mis tout notre cœur, donc on espère vraiment que ça vous plaira. Deuxième info et non des moindres, le congrès de Saint-Malo, le congrès FFAP de Saint-Malo, on vous en avait déjà parlé dans un autre Magic Break, le premier. Et pour vous tenir au jus, on peut d'ores et déjà vous dire que normalement, deux membres de Reborn seront à Saint-Malo, Yann et Elliot. Vous pourrez bien sûr les rencontrer, mais surtout, partager entre magiciens, puisque c'est ça le but principal de ce congrès. Sans transition, on passe au Smart Deck. JS va y revenir. À la fin du Magic Break dans sa rubrique FAQ. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous sommes en phase terminale du Smart Deck. Qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup et peu de choses. On a reçu déjà les deux premiers prototypes. Vous avez sûrement vu des vidéos qui traînent sur Instagram, sur Facebook, des petites photos. Enfin, voilà, donc voilà, comme je disais, on a reçu les deux premiers prototypes du Smart Deck, donc un rouge et un bleu. L'avenir de ce jeu, bah, c'est l'avenir qui nous le dira. On explore toutes les options et pour finir, c'est une première dans le Magic Break, je vais citer des partenaires. Et oui, Cariband travaille main dans la main avec certains créateurs et on trouvait important de les citer sur notre chaîne. Alors le premier, c'est Alexis Lafuente, avec qui on a travaillé notamment sur une interview, mais avec qui on échange régulièrement sur des produits et sur... La magie en général, bien sûr. Et le deuxième partenariat, c'est avec la boutique Magic Smile Production qui est tenue par Anthony Stan. Pourquoi Parce que si vous vous souvenez bien, vous aviez vu Anthony Stan dans le deuxième Magic Break. Il nous présentait une rubrique conseils et astuces. Donc voilà, citer ces créateurs, ça nous semble important pour nous. Tout simplement d'une pour les créditer, mais également toujours dans cette optique de partager une magie qu'on aime. C'est tout pour le point info, mais c'est déjà pas mal. Je laisse maintenant la place à la suite du Magic Break. Allez, ça enchaîne. Bon, vous êtes maintenant au courant, on peut passer à la suite. On va maintenant vous parler d'un livre. Routine de pièces, de cartes, mentalisme. Non, oubliez tout ça, dans ce livre, il y a quoi Il y a des conseils. Vous êtes un peu perdu, on regarde alors le review d'Eliot. Salut, aujourd'hui je vais vous parler du livre Close Up de David Stone. C'est un livre qui est vendu au prix de 29,90€ sur le livre de David Stone, euh, sur le site pardon, de David Stone, ou alors euh, dans n'importe quelle boutique de magie. c'est un livre, c'est pas. Pour une fois c'est pas des tours, comme on pourrait le voir dans, dans plein d'autres livres, c'est plus des conseils en fait pour, euh, pour le close-up, donc euh, en situation de cocktail, en situation de table à table et, et tout ce qui va derrière. C'est ça qui est intéressant en fait. Il donne les conseils en fait pour qu'une prestation se passe euh, sans souci. Les petits couacs comme on dit qui pourraient arriver à une prestation sont un peu couverts dans le livre, une chemise mal repassée, enfin bref. Les petits problèmes qui pourraient arriver sont couverts dans le livre euh, C'est agrémenté avec plein d'anecdotes qui rendent le livre vivant, dynamique et intéressant à lire Vraiment moi je l'ai lu en une journée Après euh, c'est clair qu'on doit revenir beaucoup sur, sur le livre pour se rappeler des détails etc Il m'arrive encore euh, parfois avant d'aller à une prestation comme ça de relire quelques trucs euh, Ah ouais là, les tables seront comme ci ou comme ça Parce qu'il couvre vraiment euh, tellement de choses Même la forme des tables, pourquoi elles sont bien, pourquoi elles ne sont pas bien C'est en français hein, même si titre crée en anglais Je le rappelle d'habitude. On est un français. Un truc que j'ai bien aimé aussi au début, c'est euh, l'histoire de la magie en fait. Avant même d'introduire le premier chapitre, ou même alors je crois que c'est le premier chapitre, je ne vous souviens plus très bien. Il y a toute l'histoire de la magie en fait, comment c'est arrivé, euh, la magie euh, du 21e siècle, etc. Et même à l'époque. Alors après, euh, c'est vrai qu'il y en a sûrement d'entre vous qui connaissent David Stone pour ses tours, etc. Ben, ce qu'il faut savoir c'est que lié à ce livre, il y a deux DVD. The Real Secrets of Magic, volume 1 et 2. et bien Dans ces DVD, euh, pour le coup, il y a aussi de la pédagogie comme dans le livre, euh, des conseils pour le restaurant, pour le cocktail, mais il y a les tours qui sont adaptés en fait c'est à dire que pour les situations de cocktail il vous présente quelques tours qui sont adaptés à la situation de cocktail et pour les situations de table en table il vous présente aussi des tours de table en table les dvd sont très bien comme le livre j'ai préféré le livre parce que le livre c'est vraiment... déjà c'est un livre on peut le sentir etc et il m'a vraiment fait rêver c'est un livre qui m'a fait avancer dans la magie franchement vous pouvez pas l'acheter en vous disant bon... c'est nul on vous met le lien dans la description et j'espère que vous avez aimé la rubrique cette semaine et je vous dis à bientôt. Devenir le roi du close-up Facile maintenant. Bon, il faudra quand même pratiquer. Et pratiquer, je connais beaucoup de grands magiciens qui ont énormément persévéré avant d'y arriver. Pour n'en citer qu'un, Jean Merlin. Merlin l'enchanteur Bon, je crois qu'il est vraiment temps de regarder la biomagie de Louis. Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette biomagie Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un personnage atypique, haut en couleur et au caractère bien trempé Il est considéré comme le papa du close-up français, j'ai nommé Jean Merlin Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce personnage haut en couleur Je vous propose tout de suite de le découvrir C'est parti Les mystères de ce personnage atypique, je vous propose de décomposer le nom de Merlin lettre par lettre et ainsi retracer sa vie. Je rappelle au passage que cette rubrique n'a pas vocation de retracer la vie point par point de ce personnage, mais plutôt de vous inviter à le découvrir. M comme Mad Magic. En 1976, Jean Merlin et James Hodge décident de fonder Mad Magic, une revue consacrée à la magie. Bravo, lui, hein, en même temps, ça allait pas être consacré à. À des éléphants sur des arbres. Cette revue fut publiée par Michel Hatt qui était justement le propriétaire de Mayette Magie Moderne de 65 à 90. Mad Magic est encore considéré aujourd'hui comme l'une des plus importantes revues de la magie. En effet des auteurs comme Bloom, Shellman, Fechner, Caps, Goshman, slidini Tamaris ont publié dans cette revue. Mais alors qu'est ce qui fait que Mad Magic attire autant la curiosité Non seulement c'est grâce à ces magiciens de talent qui publiaient dedans mais c'est aussi grâce aux images assez provocatrice, donc à la limite du politiquement correct qui était publié dans ses revues. Malheureusement, le projet Mad Magic s'arrêta en 1985. Eux comme états unis En 1973, Merlin a 29 ans. Déjà assez reconnu en France, il part pour une tournée aux états unis une tournée de 46 conférences qui durera deux mois. Vers la fin de sa tournée, Merlin va résider pendant une dizaine de jours au Magic Castle. Ayant vendu pas mal de tours pendant ses conférences, sa valise se retrouve vide. Merlin décide donc d'acheter des cartouches de jeux de cartes au Magic Castle. Il en achète environ pour 400 jeux de cartes. Son objectif étant bien sûr de les revendre en France. Au même moment, des magiciens comme Caps, Slidini, Gauchman, Vernon ou Ricky Jay réside également au Magic Castle. Un jour, après une des représentations de Merlin, un des magiciens nommé Crandall vient le voir. Il lui propose alors de participer à une réunion qui se tiendra le lendemain soir. Merlin sait à ce moment présent qu'il va devoir jouer dans la cour des grands. Il se demande alors comment impressionner les autres magiciens. Toute la nuit durant, Merlin ne va pas fermer l'œil. C'est vers les 6 heures du matin que surgit la petite étoile dans l'esprit de Merlin. Voyant la montagne de jeux de cartes qu'il venait d'acheter au Magic Castle, il les réfléchit et se dit Tiens. Un jeu invisible avec 52 jeux de cartes, bah, ça n'a jamais été fait. Il va passer toute la journée à prendre chaque paquet scellé, à enlever le cellophane, prendre une carte dans le jeu, la retourner, la remettre dans le jeu, refermer le cellophane, et faire ça 52 fois. La soirée arrive, Merlin va devoir rentrer en scène. Lorsque Merlin rentre en scène, sa mallette est composée de la façon suivante. Il y a 4 colonnes, dans l'ordre picker trécard et dans chaque colonne, on trouve les 13 paquets de cartes différents. Merlin arrive donc devant l'assemblée avec la mallette, qu'il pose juste à sa droite. Il sort à présent un paquet de cartes, qu'il place devant Devernon et lui dit... Je ne vais pas vous apprendre la routine, il faut maintenant que vous me nommiez une carte. Vernon s'exécute et lui nomme le roi de carreau. Pour Merlin, roi de carreau, c'était la chance inespérée. Dans la manette, le roi de carreau se trouve juste ici, après piqueur, trèfle, carreau et as de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, balai d'un roi. Il se trouve donc à portée de main de Merlin. Merlin se ravise et dit ceci... Excusez-moi, Bill Larsen m'a donné un jeu Magic Castle et j'aimerais m'en servir dans cette grande occasion. Sans prêter grande attention, Merlin plonge sa main dans la valise et sort le bon jeu cacheté. A ce moment-là, l'Assemblée regarde le jeu invisible et se dit « Tiens, un jeu invisible, un, un jeu cacheté, mais, mais pourquoi faire ?» Merlin enlève le cellophane, éventaille le jeu maladroitement comme le font les magiciens lors d'un brainwave et montre que le roi de carreau est bien retourné. Là, les petits sourires narquois sont revenus dans l'Assemblée, mais Merlin dit « Moi, dans ma version !» on peut examiner instantanément mon paquet de cartes. Certains magiciens se sont alors précipités sur le paquet de cartes pour vérifier si cela était vrai. A ce moment-là, grand éclat de rire dans toute la salle. A la fin de cette réunion, Ricky Jay, un des magiciens, vient voir Merlin, et pas dupe, lui dit, alors, vous pouvez encore faire ce tour 51 fois. R comme regard. En effet, Merlin a un regard particulier sur la magie, et surtout sur la magie dans les médias, que ce soit à la télévision, ou dans des émissions. Selon lui, il y aurait moins de place pour la poésie, l'émotion, les sentiments, mais beaucoup plus pour le rire et le drôle de toute manière. Elle, comme loisir, en effet, Merlin déborde de passion, que ce soit le piano, l'art, la cuisine, ou encore les livres pop-up dont il a une collection de plus de 1200 livres. Autant dire que Merlin est un personnage curieux et donc imaginatif. « I » comme introducteur. En effet, Merlin a fortement participé à l'introduction du close-up en France, notamment en ayant présenté au public français Sliding. « N » comme « Notice ». Merlin est né en 1944, or il commence la magie à l'âge de 6 ans, en 1950, c'est-à-dire 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or, après-guerre, on ne trouve plus de boîte de magie française, c'est donc une boîte de magie allemande qu'il reçoit, ne comprenant que peu l'allemand, Merlin décide avec son père d'inventer ses propres routines. Si vous avez aimé découvrir ces quelques anecdotes, je vous invite fortement à vous intéresser à ce magicien, à son travail et bien sûr à sa vie. Moi je vous laisse pour la suite du Magic Break. Vous en savez maintenant plus, ou enfin je l'espère, sur celui qui est considéré comme l'un des introducteurs du Close-up en France. Et Close-up, justement. Presque aucun magicien professionnel ne peut passer à côté du Close-up. Et le métier de magicien, bah c'est Yann qui va justement nous en parler maintenant. bienvenue dans cette rubrique conseils et astuces où on parlera du métier de magicien alors dans un premier temps on parlera de la magie pour spectateurs et de la magie pour magicien parce qu'on peut voir qu'on peut vivre les deux alors la magie pour spectateur peut s'effectuer à différents niveaux à savoir trois amateurs semi professionnels et professionnels le premier rang ça va vraiment s'adresser à un cadre familial et amical on va faire de la magie en famille, entre amis, en street magique, pour la passion, pour montrer ce qu'on fait Semi professionnel ça va être en parallèle une activité secondaire à côté d'une activité principale L'activité secondaire étant la magie et l'activité principale étant euh, les études pour les étudiants ou un métier tout simplement Troisièmement c'est le professionnel et ça va être le gars qui va vivre de la magie et à 100% Il va pas avoir d'activité à côté ni rien ça va vraiment être que de la magie Où l'exercer ce métier de magicien Mais oui où ça Alors euh, en tant que semi pro et pro on peut exercer vraiment partout C'est ça qu'il faut se dire c'est que c'est vraiment divers on peut euh, l'effectuer en anniversaire, mariage, qu'au d'entreprise, événementiel, soirée privée. Par exemple, c'est vraiment que des exemples, il y a vraiment d'autres possibilités comme sur des yachts si vous trouvez un millionnaire prêt à, à vous prendre dans le membre d'équipage euh, euh, en tant que magicien, il y en a, ça existe. Il y a vraiment, vraiment pour tous les goûts en tant que magicien. Moi je vous conseille quand même d'avoir un intermédiaire entre le moment où vous entrez dans votre chambre et le moment où vous faites une prestation à 300 personnes. Donc ça, ça nécessite quand même un, un, un intermédiaire, un entraînement. Alors il y en a plein, par exemple si vous avez été serveur euh, il y a 5 ans ou il y a, il y a 10 ans ou l'année dernière euh, dans un resto ou dans un, voilà, dans, un, dans un bar vous pouvez chercher un, un travail euh, par exemple 10h ou 15 heures par, par semaine et euh, mettre sur le CV que vous êtes magicien donc vous ferez le service et en même temps vous ferez de la magie alors vraiment ça va vraiment vous aider à améliorer votre magie, à améliorer votre personnage, à améliorer votre humour si vous en avez un <rire> mais tout le monde a cette petite dose d'humour en tant que magicien Chacun a son personnage et ça va vraiment vous aider à l'améliorer. C'est vraiment euh, le top. Après, c'est qu'un exemple. Hein. Il y en a vraiment plein, comme par exemple aller dans la rue, faire de la magie aux gens, aller dans les restos, faire de la magie en restaurant, en bar, etc. Ou même à, votre, à vos amis ou famille, mais vraiment en faire beaucoup plus avant de vous lancer dans, dans les prestations. Voilà. Donc ça, c'était euh, des petits conseils et astuces pour le métier de magicien si vous voulez vous lancer. Voilà. Après, ce ne sont que mes conseils. Euh, apprendre, laisser. Voilà. Maintenant je vais parler de la magie pour magicien Alors, pour magicien, on peut, on peut en vivre aussi en créant des tours de magie pour les autres magiciens Alors, avec qui travailler en tant que magicien pour magicien Moi je pense que quand vous avez un projet en tête, gardez le pour vous, vous le faites dans votre coin Dès qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites, vous parlez de ce que vous préparez S'il s'intéresse vraiment, vous pouvez parler, moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps Pendant le French Street Magic Tour, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui s'intéressait enfin, euh, à, à, à un tour que j'avais fait. J'ai dit qu'il était en préparation et il s'intéressait et tout. Après le Fresh Magic Tour, euh, je l'ai recontacté. Il m'a encore reparlé du tour que, que je faisais. Et moi, ça m'a fait plaisir déjà dans un premier temps. Et euh, dans un second temps, je me suis dit, ok, je peux travailler avec lui dessus parce qu'il est intéressé. Parce que voilà, euh, et puis je l'aime bien. Donc <rire> en tant qu'ami, voilà, c'est cool. Donc en ayant des amis magiciens, on peut vraiment travailler avec plein de gens. Alors comment rencontrer ces gens ça, c'est. Il euh, faut vous déplacer. En restant chez soi, vous allez rencontrer personne, c'est clair. Alors, au lieu d'acheter euh, 20 gimmicks par mois, 20 tours par mois, euh, etc., économisez, achetez un tour de temps en temps si vous voulez, économisez pour des conférences, pour des voyages, euh, demandez à vos parents qui vous emmènent euh, au congrès euh, FFAP euh, annuel, ou allez-y euh, vous-même, si vous avez le permis, etc. Mais vraiment, bougez de chez vous. Faites des rencontres, allez aux conférences, allez au congrès, euh, vraiment, bougez. Et ça va vraiment être bénéfique pour vous, pour les deux domaines que je vous ai cités, donc la magie pour spectateur et la magie pour magicien. Ça va vraiment être un tremplin pour ça. Et voilà, j'ai fini de parler de ce que je voulais dire. J'ai fini de dire ce que je voulais dire plutôt, parce que ça ne rien dire sinon. Voilà, je laisse la parole à Hugo. Voilà. Hello. Alors j'espère que vous en avez appris plus, ou lors du moins que ça vous a aiguillé, notamment si vous débutez. Sans transition maintenant, on va vous parler du Smart Deck. Alors le Smart Deck, on vous en parle déjà depuis quelques mois, depuis le deuxième Magic Break exactement. C'est le jeu qui va être produit par Eborn. Enfin produit, on l'espère tout du moins. Vous aviez apparemment pas mal de questions sur le Smart Deck, c'est JS qui va se charger de répondre à toutes ces questions. Yo. Alors réponse aux questions de la DFAQ qui porteront sur le Smart deck. c'est parti. Alors première question qui était, avez-vous d'abord eu l'idée de faire un jeu et ensuite de trouver un design pour faire le jeu Ou oui, avez-vous déjà d'abord l'idée d'un design qui vous a ensuite donné l'idée de faire le jeu Alors pour répondre à ta question, c'est un peu les deux en même temps. Disons que moi j'avais déjà trouvé euh, mon design, mais j'avais déjà l'envie de faire un jeu en fait. Donc les deux se sont un peu liés, donc j'ai trouvé le design il y a à peu près un an. J'ai pas encore eu l'occasion de, e de le faire en infographie et tout, parce que je, je savais pas comment le faire. Et donc une fois que j'ai eu donc, le design du des symboles, j'ai cherché ensuite euh, un dos pour y aller donc l'homme euh, de Andy Goldsworthy, vous avez dû voir dans le teaser du... Magic Break numéro 2. Et donc avec ce design là, donc j'ai fait un truc pour le dos. Et donc après, bah, j'ai développé euh, toutes les faces et les dos aussi, donc en deux couleurs. Et voilà comment est né le Spark Deuxième question, à quel prix va-t-il être vendu Alors, bah, on ne sait pas encore, mais a priori, on va essayer de trouver un juste prix qui serait entre 3 et 10 euros. Donc on ne sait pas encore combien, parce qu'on essaie de te vendre le moins cher possible, évidemment. Le souci, c'est qu'en fait, ça dépend de, euh, de la quantité d'encre et de quelle finition papier choisir tout ça donc euh, voilà on ne sait pas trop encore à ce niveau là mais voilà on essaie d'avoir un prix qui soit vraiment entre 3 et 10 euros comme ça c'est pas c'est pas excessif voilà on essaie de les rendre quand même à un prix assez accessible euh, bah, de manière à ce que vous puissiez en acheter plus <rire> Et ensuite, dernière question, quand est-ce qu'elles vont être disponibles ben oui. On ne sait pas trop encore, mais l'idée, ce serait de faire un financement participatif qui ferait aussi l'équivalent de précommande. Parce qu'une fois qu'on aura trouvé un, un producteur, on pourra faire euh, la vente en financement participatif. Et par exemple, pour euh, 10 euros de participation, il y aura un ou deux smart euh, de données par cette participation. Donc, comme une précommande, en fait. Donc, voilà où on en est globalement pour le moment. Pour l'instant, c'est au stade de pré-production. Disons que les cartes sont prêtes. Là, j'en avais deux prototypes, mais euh, le producteur chez qui on les a fait produire revient à trop cher la qualité pas ouf euh, mais voilà donc pour répondre à ta question du camp pour l'instant on n'en sait pas plus mais on espère euh, le plus tôt possible si tout se passe bien avant la fin de l'année 2017 et eh bien j'espère que ces réponses vous auront satisfaites et puis euh, je redonne la main à hugo et je vous dis ciao le magic break c'est déjà fini c'est passé bien vite je trouve vous trouvez pas bon il y a un avantage c'est que vous n'aurez pas trop à attendre. On se retrouve le mois prochain dans un nouveau Magic Pack. D'ici là, faites de la magie, profitez de cet art. À bientôt.